En pleurant genre maman en fait ça a été raté. C'était un enfer pour acheter des sous-vêtements, pour m'habiller, enfin bref. Et quand je me suis réveillée de l'opération, la première chose que j'ai fait, j'ai touché en dessous. Ça sent toujours qu'il repousse. Hein j'ai perdu la petite pince. On va essayer de l'accrocher comme ça. Hello Un cheveu sur la langue. Je sais pas ce que vous pensez de mes cheveux, mais je viens d'utiliser ce matin mon premier shampoing fait maison. Je vous en parlerai dans un mois. Je vous spoil rien. Mais c'est clairement une grosse aventure qui commence là. Donc je suis en train de faire le à moi sans déchets. Et si jamais vous avez envie de me soutenir dans cette folle aventure ou dans toutes les autres, j'ai mis en place un Patreon. Comme vous le savez, je ne peux pas vivre de mes vidéos YouTube. Donc le Patreon, c'est un endroit où vous pouvez me soutenir en faisant des dons avec un abonnement mensuel. Et surtout avoir une contrepartie parce que je sais que beaucoup de gens me font des dons sur Utips sans avoir de contrepartie. Ce sont des formules vous avez le droit à euh, des posts exclusifs, des lives, des photos, des vidéos, on peut discuter ensemble, il va y avoir des concours et en contrepartie avec cet argent je pourrais faire par exemple des plus gros projets, prendre quelqu'un pour m'aider dans les gros tournages ou même dans tout ce qui est un peu graphisme ou même dans le montage etc etc. Et donc si jamais vous avez envie de me soutenir et aussi avoir des petits trucs en exclusivité et eh bien c'est en barre d'infos. Tous les mois il y aura des nouveaux thèmes etc. En ce moment c'est le zéro déchet et ainsi de suite, en fonction de combien il y aura des gens. Après, je pense que peut-être que je ferai des podcasts. Il y aura des lives avec vous où vous pourrez interagir, etc. etc. Enfin bref, j'ai de gros projets pour ce Patreon. Donc je compte sur vous. Si ça vous intéresse, c'est ici. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mon opération 5 ans plus tard. De comment je me sens 5 ans plus tard. De est-ce que je regrette Est-ce que je regrette pas etc. etc. Pour euh, toutes les questions qui ont été du, du genre Pourquoi tu t'es fait opérer à quelle fréquence à nana, Ça s'est passé comment Les prix etc. J'ai déjà fait une vidéo story euh, draw Où euh, j'explique toute cette histoire, où j'explique pourquoi, etc. Mais en gros j'ai fait une chirurgie réparatrice parce que j'avais une malformation de ma mère donc ils m'ont coupé, ils m'ont tout remodelé, ils m'ont mis des implants, etc. Mais je n'ai pas en gros changé de taille de bonnet, ils m'ont juste reconstruit la poitrine. Ça a changé quand même pas mal de choses dans ma vie et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'ai décidé pour cette vidéo de faire euh, des questions-réponses, puisque moi je sais pas quoi vous dire qui pourrait vous intéresser. Donc je fais appel à vous sur le Instagram. On est bien, on est gentil, on discute ensemble, on parle de psycho, d'amour, de relations et de plein d'autres choses. Donc, la question qui est donc le plus revenue, c'est la question des cicatrices. Est-ce que tes cicatrices. Sont jolies etc. Faut savoir qu'il y a 5 euh, ans en arrière, quand j'ai signé le petit papier en disant oui, je veux me faire opérer, euh, il m'a dit qu'en gros il y avait une chance que j'ai des grosses cicatrices qui fassent genre une encre et qu'on les voie énormément. Il m'a dit, on verra sur la table d'opération, évidemment, j'essaierai de te faire un truc discret, etc. Mais je ne peux rien te promettre. Et quand je me suis réveillée de l'opération, la première chose que j'ai fait, j'ai touché en dessous et j'ai regardé s'il y avait des pansements et j'en ai pas senti. Et du coup, j'ai fait en mode, il m'a fait la toute petite cicatrice. En gros, j'ai une cicatrice comme ça et elle ne se voit absolument pas. Enfin, si, genre, si vous vous regardez bien, ça se voit. Mais elle a été faite à la perfection, puisqu'aujourd'hui, 5 euh, ans plus tard, moi je les vois pas en fait, et elles sont très fines. Euh, celle de ce côté est un peu plus épaisse, mais en soi, moi, niveau cicatrice, j'ai aucun souci à me faire. Je sais qu'il y en a qui se les font passer par les deux de le bras et tout, mais ça fait hyper mal, etc. Moi, ça a été fait, hop hop hop, classé, affaire à suivre. Donc oui, les cicatrices sont jolies. Est-ce que tu as des douleurs à ce niveau Donc non, pas du tout. Alors des fois, j'ai une sensation bizarre quand je fais du sport, genre comme si ça faisait cric à l'intérieur, mais ça reste rare et ça fait pas mal, genre j'ai pas de douleur, etc. Cependant, là, je vais devoir passer ben, une mammographie, hein. de toute façon c'est obligatoire pour tout le monde, mais euh, je vais en faire une là en mars et je verrai comment ça se passe à l'intérieur. J'ai peur L'autre question qui dit est-ce que tu dois réavoir des opérations comme les implants mère etc., pour les faire changer Moi, on m'avait dit peut-être. En fait, on m'avait pas dit que c'était sûr. Après, logiquement, je suis censée les changer. Mais je vous avoue que moi, dans 10 ans, euh, ça m'angoisse. Je peux pas refaire une. C'est vraiment une opération si lourde. Enfin, je veux dire, c'est vraiment. C'est énervé quand même. Et du coup, je... moi, c'était vraiment un truc qui me... qui me bloquait. Et je me disais, j'ai pas envie de le refaire tous les ans, etc. Mais en gros, s'il y a pas de problème et si tout se passe bien, en fait, vous avez pas besoin de vous les faire reposer. Je sais pas encore, moi, où j'en suis à ce niveau. Donc, je ne sais pas vraiment. Et c'est sûr que ça peut pas. Je sais pas, en fait. Je sais pas pas trop c'est une question que j'évite de me poser est ce que ça a été une décision euh, difficile à prendre alors pas du tout euh, moi je suis persuadée que je vais faire ça depuis mes 15 ans et demi j'ai ma malformation depuis toujours je le voyais je l'ai toujours dit à ma mère elle voulait pas me croire jusqu'au jour où ah oui oui il y a du taf hein et mais maman tu m'as fait un peu à l'arrache donc euh, voilà et je suis donc euh, allée me faire opérer quand j'ai eu l'âge un jour je suis arrivée j'ai dit à ma mère maman j'en peux plus du tout parce que bah je pouvais plus avoir de enfin je pouvais jamais enlever mon soutif j'avais tout un soutif c'était un enfer pour acheter des sous-vêtements pour m'habiller enfin bref je pouvais clairement rien Faire, en fait c'était en plus j'avais pas des petits seins quoi j'avais des seins qui étaient là tu vois et, et je pouvais pas les mettre en avant genre parce que c'était euh, des paninis les trucs c'est pas un complexe que euh, les gens m'ont créé c'est vraiment un complexe que moi même j'ai créé de quelle manière ça a modifié ton corps et eh bien en fait ça c'est quelque chose que je tiens à vous préciser parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis plutôt contre tout ce qui est chirurgie esthétique parce qu'en fait j'ai été complexée par, euh, par par ma poitrine et quand je l'ai eu refaite j'ai toujours été complexée après en fait pendant euh, très longtemps après bah, c'était toujours pareil déjà c'était une zone euh, de base que j'avais jamais voulu qu'on me touche, que j'ai jamais voulu moi-même toucher, etc. C'était une zone, genre une zone d'ombre, là, genre c'était la zone noire à, à bannir, etc. Et même après l'opération, même quand j'avais mes booms on fire, et eh bien j'étais toujours très complexée, très complexée parce que pour moi, bah, c'était pas bien fait, c'était pas naturel, c'était horrible, ça devait être bizarre comme texture, enfin bref, je trouvais toujours des trucs à redire. Maintenant non, parce que c'est pas en fait l'image qui a changé, c'est moi qui ai grandi, c'est moi qui ai vu la vie différemment. Et le problème avec la chirurgie esthétique, c'est qu'on pense souvent qu'après l'opération, on va se sentir d'un coup tout beau, tout fort, etc. Qu'on va avoir un gain de confiance en soi, etc. Et en fait, pas forcément. Et la plupart du temps, on va faire plein d'opérations à la suite. C'est parce qu'on pense que c'est ça qui va faire qu'on s'assume plus, qu'on est bien dans sa peau, etc. Alors que pas du tout, tout se passe là et non là. Ça ça, ouais, ça, ça a pas trop changé au début euh, les modifications de mon corps, parce que euh, mes seins, je les voyais toujours comme avant. Ensuite, as-tu des surprises par rapport à ce que tu attendais Eh bien oui, j'ai eu euh, une, une vraie surprise et une deuxième... Euh, voilà quoi. En gros, euh, je me suis fait opérer, tout s'est bien passé, sauf que... <rire> Au début, la première année, c'est un peu tendu, tu vois. Tu payes, tu te fais anesthésier, tu subis. Genre, au bout de six mois, genre, ben déjà, j'avais mal, je ne pouvais plus rien porter. Pour ça, je le savais en soi. Et une fois, j'ai levé mon haut, j'ai regardé, il y en avait un, il était genre énorme, mais genre énorme. Et lui, il n'était pas du tout énorme. Il était tout petit, en fait, enfin, il était normal, en fait, et il était tout tordu. Et ils n'étaient pas en forme, les doudous, là. Ils n'étaient vraiment pas en forme. Et j'ai envoyé une photo à ma mère en pleurant, genre maman en fait ça a été raté, ils m'ont raté c'est moche, c'est horrible, je pleure j'en peux plus, regarde il n'y a plus rien qui va, il y en a qui est comme ça, l'autre comme ça et ça, ça a duré pendant un an, pendant un an ils étaient, ils étaient pas en forme, ils étaient puis après petit à petit, à force et ben, ils sont devenus bien, et finalement aujourd'hui ben moi je les trouve vraiment très bien, mais au début ils faisaient la tronche, hein. ils étaient en mode oh frérot, ça va pas se passer comme ça, genre lui, il est resté au max de sa forme pendant trop longtemps, j'étais comme ça euh... enfin un effort, la deuxième chose et là par contre c'est un sujet moins rigolo parce que ça se ça s'est pas remis en place, alors que ça, ça s'est remis en place. C'est que le monsieur m'a dit Ouais, t'auras peut-être une, une cicatrice comme ci, comme ça, tu vois. Mais ce qu'il m'a pas dit, c'est T'auras plus de sensibilité, ma petite dame. Parce que, évidemment, quand vous sectionnez, quand vous coupez, quand vous faites opérer, vous avez une cicatrice, vous perdez un petit peu de sensibilité à ce niveau. Sauf que cette partie-là est ultra sensible. Donc logiquement, quand tu perds la sensibilité, c'est un peu relou. Et on me disait Mais non, t'inquiète, ça repousse les nerfs. Je sens toujours qu'il repousse. Genre ma sensibilité, euh, évidemment, elle a changé. C'est-à-dire que, en gros, à ce niveau euh, très proche de la cicatrice, j'ai ce que j'appelle une zone morte. C'est-à-dire une zone où je sais pas si on touche ou on touche pas. Genre, par exemple, euh, si je mets mon doigt comme ça dessus là, mais ben, quand j'arrive à la zone morte, et eh bien je suis incapable de savoir si ça touche ou ça touche pas. Genre, du coup, touche touche pas. Euh... Par exemple, si j'ai une main dessus, oui, je vais sentir, mais c'est vrai qu'il y a une petite zone, genre juste en dessous, comme ça, de toute petite, un tout petit carré comme ça, là, mais qui est morte. Du coup, quand ça me gratte là-dessous, je peux pas me gratter parce que je gratte, je gratte, je gratte, mais il n'y a pas de sensibilité, et ça, c'est pas très cool. Et la question qui est le plus revenue aussi, c'est est-ce que tu regrettes Et eh bien, la réponse est non. C'est vraiment une des seules opérations de chirurgie que je pense que je ferai dans ma vie entière, même si des fois je me dis ah, j'ai envie de mettre du botox, même si je dis ah, gna gna gna, je pense que c'est très matrixé, genre, soit euh, que j'ai du botox, des lèvres comme ça, ou des yeux comme ça, ça fera pas quelqu'un de meilleur ça fera pas de moi quelqu'un plus riche ou plus productif. Enfin, je veux dire, même si des fois j'ai envie de le faire. Mais en soi, non, la poitrine, c'est vraiment quelque chose qui était invivable. Et puis je l'ai fait à une période de ma vie où euh, j'en avais vraiment besoin pour en arriver à la personne dont... que je suis aujourd'hui. Donc je le regrette pas et je fais un check comme ça à la Léa du passé qui a eu les, les colonnes de le faire parce qu'aujourd'hui, je sais pas si je l'aurai encore. C'est une opération que je regrette pas, mais euh, c'est une opération à laquelle il faut vraiment réfléchir parce que c'est une grosse opération lourde. Mais euh, voilà, si vous voulez plus de raisons de savoir le comment du pourquoi, n'oubliez pas qu'à la vidéo. Ici. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas euh, à euh, vous inscrire sur le Patreon et on va créer une grosse team de euh, team diplodocus, mini dino ou de la petite team œuf, comme ça, euh, voilà. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, je ne sais pas quand puisque c'est une grosse vidéo vu qu'on va parler de dépenses affectives dans la prochaine vidéo qui sort sur cette chaîne. N'hésite pas à commenter, à mettre un like, à t'abonner à la petite cloche, à activer les notifications sur ton téléphone. Ça c'est un kebab grand chelem, genre vous abonner, commenter, etc. Mettre la cloche, vous abonner à mon Instagram, etc., etc. Sur ce, je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses et un super team. Bonjour.